Good morning! Allez, y'a aujourd'hui. le vous à la fin de la David, de la fin de בית שאמ יומרים תימקור ובית לא אומרים לא תימקור אלוהו ולומדים שמחרב נתנא קים אמר ביודה אמר לפני גם ילויל وزخا بإنشال ومزغب النحاسين امر لهم انا خدشيم انه אנו بشيء الى شتن گلگيل من لهوت يا شنين on s'r't זה pomme parce que c'est la même chose mais avec une autre forme va dire ce qui se passe tout de suite aisha j'ai a présent on va prendre un nouveau tournant dans la sérette tout vote. On va s'intéresser aux biens que le mari, que la femme fait entrer à la maison, qui lui appartiennent, la log, ça s'appelle. Ça reste la position de la femme. Et le mari, il a un droit de les exploiter. Sans user le capital, juste, il l'utilise, il investit, il fait ce qu'il veut, il tire dedans, dedans, dedans des fruits. C'est lui, c'est pour lui. Ça va être à peu près le sujet de, du chapitre. D'accord Et là, on va commencer avec un tout d'abord. Aïcha et Nechassim, une femme qui a eu des biens qui lui sont tombés en héritage, par exemple. Ouais, il était marié, puis il y a l'arrière-grand-mère qui est partie, et elle n'avait plus laissé d'héritier, si ce n'est que sa femme. Il vient de toucher un petit million. Qu'est-ce qu'il fait Alors, la Mishnah va dire comme ça. Et le, le, la problématique de la Mishnah, c'est simple. Peut-être que d'abord, on ne va plus s'introduire. On va parler que, moi, ma femme, si elle touche un million de son arrière-grand-mère eh bien, j'ai le droit d'exploiter. Qu'est-ce qui se passe si ma femme va vendre ce bien Elle va me retirer son droit, est-ce que je pourrais m'opposer à cette vente C'est la problématique, et sur ça on va différencier trois périodes qui vont faire, en fait, nous, nous, nous amener à plusieurs situations. Il y a la période avant qu'elle se fiance, et aujourd'hui elle est fiancée ou mariée. Il y a des biens qui lui sont tombés quand elle était déjà fiancée et des biens quand elle était déjà mariée. Je rappelle, fiancée, ça signifie qu'on a donné de Chine. ça est devenu ma femme du point de vue de la Torah, mais je ne vis pas encore avec elle. Si je ne vis pas avec elle, je ne le rite pas pour le moment. Je n'ai pas le droit encore d'exploiter ces biens. Il n'y a pas de Khiv Ktuba tant qu'on n'est pas passé sous la roupa pour ensuite vivre ensemble. Alors commence l'histoire de la Ktuba. Maintenant, la femme, je l'ai déjà acquise pour le moment après fiancée. Je l'ai déjà acquise, c'est ma femme. Et si jamais j'aboutis avec elle, que je continue jusqu'à jusqu jusqu jusqu la roupa et me marier avec elle, tous les biens qui qu'elle a, ça va devenir ma propriété. Donc du coup, elle, ce qu'elle fait maintenant, bah on va parler d'une femme qui va vendre les biens qu'elle a sur son héritage. Et selon le cas, on va différencier, si c'est des biens qui lui sont tombés avant qu'elle se fiance, entre les sciences, la choupa, et, les mariages, les et le mariage, les nisouin, et après la choupa, après les D'accord Et à chaque fois, en fait, on va s'intéresser entre si elle a eu des biens avant qu'elle a vendu pendant qu'elle était fiancée, ou qu'elle a vendu pendant qu'elle était mariée ou encore des biens qui lui sont donnés quand était fiancé, qu elle était fiancée, et qu'elle a revendu tout de suite, ou qu'elle a revendu quand elle était mariée, d'accord Et voilà, on a déjà présenté toutes les situations de la Mishnah. Maintenant on va voir ça dans les mots, qu'est-ce qu'on fait Aïcha Jenafula Nechassim Ad-Shelo Titares. Une femme qui a eu des biens qui lui sont vus en héritage, Ad-Shelo Titares, tant qu'elle n'était pas encore fiancée. Et en fait, il manque le mot-clé, mais ça veut dire qu'elle s'est fiancée juste ensuite, et qu'après elle a envie de vendre ce bien. Modim Bet-Chamayu bet Shemokhret Bet-Shamay et elles sont tous les deux d'accord qu'en l'état, pour le moment, la femme peut vendre, mocheret vendre ou donner les biens si elle veut même, même après fiançailles. Vekayam, est-ce qu'elle fait, c'est maintenu. Le mari ne peut pas s'opposer. étant donné que c'est les biens qui sont tombés, tant que ça appartenait à la femme et que la femme elle les revend avant que le mari reçoive le droit d'exploitation dessus, alors elle peut les vendre à même a priori. Par contre, « Nafloula mishenit arsa » Si une fois qu'elle s'est fiancée, alors, pendant qu'elle était fiancée, elle reçoit des biens. Pour ça, « Bet Shamaï timkor » ou « Bet il va nous dire, si elle veut, elle peut même continuer à les vendre. C'est-à-dire qu'elle est fiancée, tant qu'elle n'est pas mariée, le mari n'a pas de droit sur les biens. Et « vient et nous dit, « Non, il y en a interdit, mais malgré tout, « shim machra malgré tout, même « Bet reconnaît que si, toutefois la femme elle les a vendus après sur les biens qui sont en après son fiançailles pendant encore fiancée a posteriori la mechira est validée voilà la fin de la première partie pour le moment et on va encore une fois répéter le cas parce que maintenant on a traduit ça dans les mots on a bien compris on parle d'une femme pour le moment on n'a pas parlé de la phase mariage c'est pas le sujet de notre Mishnah hein, pour le moment nous on s'intéresse on a dit avant fiançailles et après entre le fiançailles et le mariage et entre le fiançailles et le mariage alors, il ressort comme ça. Les biens que la femme reçoit pendant qu'elle est fiancée, pour les revendre tout de suite, on est tous d'accord qu'à posteriori, si elle les a revendus, ça marche. Il y a malgré tout une marque-loquette de est-ce qu'a priori elle a le droit de les revendre Par contre, les biens qu'elle avait d'avant, avant de se fiancer, et que maintenant elle s'est fiancée, là, le mari n'a pas de droit pour le moment sur elle. En fait, la camarade, donc en fait, la seule situation de marquette loquette pour l'entreprise de béchamé c'est le bien qui nous sont tombés quand elle était fiancée qu'elle revend tout de suite pendant qu'elle est fiancée. La problématique c'est quoi C'est que pour le moment, c'est pas encore ma femme pour que je puisse exploiter. c'est bien. Mais logiquement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est fiancé On continue, on va se marier, non Alors si on va se marier, ça signifie que maintenant le bien que j'ai acquis, c'est la femme, dans quelques temps, ça va sortir concrètement que je vais pouvoir en profiter. C'est là la marloquette, est-ce qu'elle peut malgré tout, euh, maintenant me contourner en fait, en vendant les biens avant que je me marie avec elle, puis ce qu'elle a fait euh, ça marchera. Est-ce qu'elle a le droit de le faire, a priori Après ça, ce sera à l'oukinyan, il sera quand même validé. Mais est-ce qu'a priori, elle a le droit de le faire D'accord Ok. Amar Rabbi Yoda vient nous raconte que, sur ce cas-là, il y a eu un petit dialogue entre Rabban Gamaliel et, et les Rabbanim. Amrou quoi et Fnè Rabban Gamaliel, ils ont dit, les Chachamim, devant Rabban Gamaliel. Il y a alors une question relativement euh, floue. D'accord et en fait, en fait, ils nous disent, en fait ils viennent poser la question, oui c'est ça, ils viennent, la, la, ils viennent poser la question sur le, vous vous rappelez, on avait dit juste avant, que tout le monde est d'accord quapost si elle a rendu les biens qu'elle a reçus, qu'elle a reçu en héritage après fiançailles, tout le monde est d'accord qu'à la vente elle sera quand même validée, le mari ne pourra pas l'annuler. Alors ils posent une question, ils disent, je comprends pas, puisqu'en fait il a acquis la femme, la femme, c'est son potentiel, c'est vrai qu'il ne vit pas encore avec elle, mais que c'est son potentiel, c'est devenu son bien. Alors, quoi, Loïs Keben il n'aura pas un droit de, sur les biens qu'elle va recevoir, bien évidemment qu'elle devrait qu devra avoir le, ce droit sur eux. Et sur ça, il leur a répondu, Rabban la Nous, on a un problème que Biklal, sur les biens que la femme veut vendre alors que ça veut appartient, qu'on soit clair. On parle. En deux mots, il vient, il vient et leur dit « Oh là là, vous ne comprenez pas cette halakha Moi, toute halakha, je comprends à l'envers. Vous vous, vous, vous vous plaignez, les midi vous venez, vous plaignez, vous me dites « Mais il faudrait, euh, là, il faudrait annuler la vente parce que la femme, c'est devenu la propriété du mari. Lui, le » Lui, le rétorque, il le dit « Mais quand la femme, c'est complètement la propriété du mari, je ne comprends même pas cette halakha, en théorie. Pourquoi le mari aurait le droit de récupérer les biens ?» En fait, qu'on soit clair, les biens, ils appartiennent à la femme. Ma femme a reçu un héritage de 1 million de dollars de l'arrière-grand-mère, ou d'euros. Maintenant, ça lui appartient à elle, ça ne pas à moi. Peut-être je peux avoir un petit droit d'exploiter, mais si elle a décidé finalement de le vendre, alors pourquoi, comment je pourrais avoir gardé mon emprise sur ces biens C'est ce qu'il va leur dire Rabban Gamaliel, il leur dit à l'envers. Vous, vous, vous posez des questions, vous dites, mais je ne comprends pas. Une fois que la femme, elle a déjà été fiancée, c'est devenu le bien du mari, mais il n'y a aucune raison que le mari reçoive ces biens-là. Au contraire. à la Sur les premiers, on se désole déjà. Pourquoi sa famille nous ont instauré une chose pareille Que le mari a, une, a un pouvoir tellement fort sur les biens qu'il pourra annuler une vente. Ça, j'ai déjà, déjà un problème quand elle est franchement fiancée, et mariée. Alors, et toi tu me poses des questions, pourquoi les, les biens qu'elle a reçus pendant qu'elle était fiancée, qu'elle peut pas les revendre D'accord C'est clair. En deux mots, en fait, on retient juste que, concrètement, pour le moment, la, la femme qui, qui hérite des biens, elle n'a plus le droit de revendre ses biens. Étant donné que, maintenant, concrètement, Ramim ont renforcé le pouvoir, le, le droit du mari sur les biens, en disant, c'est vrai que le capital, il reste le sien, on ne discute pas sur ça. Mais malgré tout, le droit d'exploitation, c'est le tien, et elle ne peut plus te, te supprimer, elle ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre, et toi, tu trouves sans rien, tu vas, tu fais annuler la vente, et tu lui fais récupérer à la femme, d'accord Voilà ce qu'on tient pour le moment. Et voilà. Donc, et toi, tu retires, mais on, pour le moment, c'est que quand tu les as vendus, quand tu étais fiancé. Par contre, si la femme, elle était mariée, et qu'elle a reçu des biens, alors là, elle ne peut plus contourner le mari. Pour le moment, selon cet avis. Okay Nouvelle situation. Les biens lui sont tombés lorsqu'elle était déjà mariée. Les... Tout le monde est d'accord. Elles sont tous d'accord que les biens qu'elle a hérités quand elle était déjà mariée, le mari va et les fait sortir. En fait, les Khamim ont renforcé le droit du mari sur les biens Très fortement euh, ils l'ont rendu comme si c'est qu'ils qu les avaient déjà acquis en fait ok maintenant 7 chelonisset venisset maintenant si elle a reçu des biens on parle maintenant jusqu'à maintenant on a parlé de la situation 1 et 2 qu'elle a reçu les biens en 1 et qu'elle les a vendus en 2 ou qu'elle a hérité quand elle était en 2 et elle a les a rendus en 2 maintenant on va s'intéresser entre 2 et 3 la méchante commence à nous dire d'abord si elle hérite des biens quand elle est déjà en 3 ça veut dire qu'elle est déjà mariée complètement et qu'elle reçoit les biens elle vend, le mari va annuler cette vente, va faire annuler cette vente. Maintenant, on va s'intéresser quest ce qui se passe si elle a reçu des biens en héritage quand elle était fiancée et qu'après qu'elle s'est mariée, elle les revend. Alors la Michel commence à me dire comme ça Naflou la c'est d'abord, si elle a eu des biens qui lui sont tombés quand elle était déjà mariée, après les Tout le monde est d'accord, les amis, et Betchamal comme sont tous d'accord que. Si elle a vendu les biens, le mari va et récupère les biens. Par contre, à si elle a reçu des biens, elle a hérité des biens, Ad Tchelonisset, tant qu'elle n'a pas encore été mariée, elle n'a pas encore fait la coupe. elle était juste à faire fiançailles. Vénisset, elle s'est mariée après coup. Sur ça, on a Rabban Gamaliel, Rabban Gamaliel nous dit, « si elle les vend, la vente, elle est validée. »« Rabban Gamaliel, il a posé une question à Rabban Gamaliel. » Amrou Ifne Gamliel, il vient de nous raconter, Amrou Lifner Rabban Gamliel, il nous dit on avait posé, ensuite, il m'avait posé des questions, Rabban Gamliel, en lui disant, puisqu'elle a déjà eu la femme, c'est devenu son bien, puisqu'on parle d'une femme qui était déjà fiancée, si elle était fiancée, c'était mon bien, je l'ai acquise, alors quoi, si elle se marie ensuite, alors, je ne veux pas forcément irriter de ses biens, tout ce que la femme a là, ça m'appartient Amarleim leur a Ravan Gamliel. Il leur a dit comme ça non. Il leur a le même principe que la question précédente, que le, le, le, le cas précédent. C'est qu'en fait, il leur dit non. Même quand elle est déjà mariée et qu'elle revend ses biens, j'ai du mal à comprendre cette alacha. Cette alacha, elle ne peut que s'expliquer si on dit que Khamim a instauré très fortement que le, droit, le mari il a un droit sur, sur, sur le bien de la femme. Mais c'était pas au point que maintenant vous allez même plus comprendre. Par rapport au bien qu'elle a reçu qu on qu elle a décidé quand était marié, qu elle était encore qu'elle décide de a été mariée, ça c'est sûr qu'elle possède un il faudra valider la vente. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de cerveau